Et eh bien, salut à toutes et à tous, les même compagnie, les 16h. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Mieux que cet événement de karma. Attendez, dans le feu de l'action directement. Escarmouche, attendez, je le prends par derrière. Yalla! Voilà comment commencer un épisode en beauté, messieurs dames. J'espère que vous allez bien. 18ème épisode déjà de l'aventure sur Far Cry 4. Un grand plaisir, comme tous les jours, comme tous les soirs, de vous retrouver pour. Ces nouveaux épisodes, donc 18ème aujourd'hui, comme convenu, donne-moi ton argent toi Merci, Oui. je te dois tellement plus que ça Bah oui, oui, ça je, je te le ferai pas dire madame, une petite pipe Alors en tout cas on va à 200 mètres, hein. comme convenu on va aller voir Willis, découvrir Willis, on ne sait pas c'est qui hein. Il nous a juste appelé par la radio dans le dernier épisode, il nous a dit Eh hey, salut, je suis Willis et j'aimerais te rencontrer Voilà globalement c'est ce qu'il a dit, à peu près euh, donc du coup bah, comme on est un petit peu débile bah, On va aller le rencontrer Sachant qu'on a Longinus qui nous attend euh... Ah il doit y avoir une grotte euh, sous terre là euh... J'adore explorer vous le savez ça hein Oui vous le savez Attends ça te dérange si je te le dépose Voilà euh, Ouais je disais euh, Longinus nous attend Yogi et Rigi alors j'avoue j'ai la flemme Parce qu'on n'a pas le choix de faire ces missions En plus c'est quand même des quêtes principales Mais Yogi et Rigi vous savez c'est les drogués euh, Je vous assure que ça va être totalement délirant euh, Ce qui nous attend mais justement, euh, c'est un enfer quoi Ça va être compliqué l'émission Je vous assure, ça va être absolument terrible euh, Et puis on a le sentier d'or évidemment Qui nous attend encore une fois pour continuer Mais le sentier d'or, on sait ce qu'ils nous, qui, qui nous veulent à chaque fois C'est Est-ce que tu choisis Amita euh, Ou est-ce que tu choisis euh, Sabal Voilà, Et donc c'est absolument terrible euh, On est en train d'explorer une grotte là directement C'était pas prévu au programme, ça me plaît Alors normalement il n'y a pas de crocodile Oh, c'est chouette ici c'est plutôt chouette. On cueille des champignons. Eh, ça va plaire à Yogi et Rigi, ça. Non, c'est des feuilles blanches. D'accord. Hop, je récupère. Voilà. On a récupéré le coffre. Il y a absolument rien à voir, hein. vraiment. Euh, il y a absolument rien à voir. Ah. Et eh, attendez. J'ai fait une mission ici en off. Euh, je vous l'avais pas dit. Enfin si, du coup, mais ça fait partie des missions de libération d'otages. Je suis déjà passé par là, apparemment. Voilà. Sachez-le, voilà, c'est une petite anecdote, c'est pas très intéressant euh, Mais comme ça vous le vous le savez Voilà je récupère des petites fleurs en passant Tant qu'on y est, est-ce que je peux crafter Peut-être des trucs là euh, Confectionner ce ring de survie Ouais voilà, très bien Ah Je voulais pas m'en planter une mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'il veut lui là bah. Mais pourquoi c'est la guerre De partout là Bon, bref, hey, c'est pas ma guerre. C'est pas ma guerre. Allez, direction 80 mètres, on arrive chez Willis. Qu'est-ce qu'il nous veut ce Willis Je ne sais pas. Je me suis enfoncé une seringue. C'est une seringue de quoi, du coup Réduit les dégâts physiques au corps à corps. D'accord. Rien à péter, moi. Et on a encore un événement de karma. Non, mes frères euh... Bah, c'est bien, tant mieux, parce que ça m'augmente mon karma. Voilà. Voilà. Ah, bah, j'ai pu sauver personne. Si, si, j'ai sauvé des gens. Voilà événement karma Non parce que c'est important c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de karma En tout cas les amis c'est un début d'épisode qui commence vraiment sur les chapeaux de roue Comme on dit hein sur les chapeaux de roue mec Donc pour le coup n'oubliez pas le like évidemment pour euh, m'encourager Puis si vous êtes un petit salopard vous mettez un petit dislike Moi ça me fait toujours un petit peu plaisir euh, Puisque de toute façon on les voit pas donc il à péter Ouais Fils de Chef du d'or Élevé par ta mère au De retour au pour ces dernières volontés. Vous êtes qui Tu sauras jamais si tu m'aides pas à me poser à l'aéroport. Et pourquoi est-ce que je ferais ça Et ici pour être un gentil et buter est des méchants. Pas pour pas poser moi. des questions. Plus vite tu m'aideras, plus vite tu pourras retourner jouer les cheques et maras des bacs à sable. Et puis, j'ai des infos pour toi. Allô Vous êtes toujours là hey, toi Viens voir. Ah, super. Attends, je suis en train de discuter à la radio, ça se voit pas que je suis au téléphone c'est pas vrai Attends, dis-moi Merci C'est gentil Eh, hey, c'est fou pas pas comment ça aurait fini. Bah, tu serais mort Eh, hey, c'est fou, ça, quand même, les gens T'es au téléphone et on te parle pendant que t'es au téléphone Ça n'a pas de sens Ah, vraiment, la société aujourd'hui, c'est quand même incroyable hein. Bref, infiltrer l'aéroport Willis Alors, Willis, c'est un aérobo... Un. Bonsoir C'est un pilote d'avion, euh, visiblement Attendez, on peut pas faire un TP Ah, bah, voilà l'aéroport, magnifique L'aéroport international du Karat, on y va Ok, superbe. Et sur le chemin, en plus, il y a des moulins à prière. Parfait. Allons-y gaiement. Et on va sécuriser l'aéroport pour qu'il puisse se poser visiblement. Très bien, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup ce qui va se passer. De toute façon, c'est simple. Hein. Far Cry 4, c'est ça. C'est de plus en plus épique au fur et à mesure de l'aventure. Je vais mourir, bonsoir. Voilà. Attends, parce que là, j'ai envie de descendre. J'adore. Dans c'est de plus en plus épique, il faut le savoir. J'ai des... J'ai des bouts de souvenirs, en fait. Hein. Il y a des trucs dont je me souviens pas, vraiment je vous mens pas hein. dans les derniers épisodes il y a des trucs que je me souvenais absolument pas Mais j'ai des bouts de souvenirs de, de choses qu'on n'a pas encore vues Et qui vont arriver par la suite Et ça c'est dingue Et ça c'est dingue Bon oh, du coup c'était quoi ça Pour interrogation Vas-y débloque moi l'endroit là Non Si voilà fleur de Kira Superbe Superbe Oh merde Oh non il s'est pas mis bien lui il s'est pas mis bien. Waouh c'est magnifique, une cascade d'eau là. Oh Par contre, je vais traverser avec le bateau. Hein. Je vais traverser avec le bateau parce qu'il y a des prédateurs dans l'eau. Voilà. Je ne parle pas des prédateurs euh, autres. Hein, faut dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, on découvre plein de choses sur plein de gens. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, ça va les copains Parce que depuis tout à l'heure, vous criez donc euh, bon. Je vous ai déjà dit qu'il faut pas crier quand il n'y a pas de danger. Euh, je peux accrocher mon grappin là-haut visiblement, là je suis déjà en train de voir mon, mon objectif, c'est parfait Attendez, attendez, attendez, j'ai vu un truc ici là Des affiches de propagande peut-être euh, Journal de moine Gale peut-être Oh putain, oh les salopards, alors attends toi Quoi Il vient d'éviter mon couteau Tu déconnes Incroyable ce qui vient de se passer Ouais Voilà, fallait pas s'engager comme on dit hein ça dépend où c'est que tu t'engages, mais enfin bon Voilà, attends, je vais récupérer mon troisième couteau Il est où, là C'est... Non, il est où le troisième couteau, là J'ai perdu mon couteau Peut-être là C'est bon, j'ai récupéré mon troisième couteau Je suis heureux euh, Voilà, la fiche de propagande Un APT euh, La petite caisse Voilà euh, J'ai des points de compétences également que je vais pouvoir euh, M'octroyer, bien sûr Attends, mais je suis ce chemin, tout simplement <rire> Pourquoi chercher compliqué, quand on peut faire simple euh, Voilà, oui, donc, euh... Voilà, bonsoir, je sais plus ce que je disais. Oui, des points de compétence, mais, pour le moment, je c'est bien beau de les avoir, mais je peux pas, parce que c'est verrouillé encore. Donc c'est un petit peu débile. Voilà, on va pouvoir monter ici, c'est parfait. Le grappin. Moi, je vous montre comment on fait. Et là, hop, on passe sur l'autre. Là, normalement, t'as le temps de tomber, mais bon. Comme c'est un jeu super bien fait, bah, t'es tranquille, hein. Alors, parce que sinon, ce serait compliqué, quand même, hein. J'ai vu récemment de nouveau des gameplays de Far Cry 6 J'avais oublié mais putain Far Cry 6 il est tellement critiqué Alors que c'est une pépite quand même hein, Far Cry 6 Là je vous parle bien de Far Cry 6 hein, sans me tromper hein. C'était quand même une pépite Ce nouveau Far Cry vraiment hein. Et je pense que c'est la dernière pépite d'Ubisoft Pour les Far Cry parce que comme dit Far Cry 7 J'ai très très peur de ce oh qu'ils vont nous faire J'ai très très peur parce que ça n'aura rien à voir Donc je suis aussi curieux hein, Mais en même temps j'ai peur Parce qu'à tous les Far Cry il y avait la même ligne éditoriale On va dire si je puis dire Allez, on rentre dans l'aéroport, on va s'infiltrer les copains Ça va être idiot. Hein. Je suis à l'aéroport Bon, j'ai fait un survol plus tôt et j'ai repéré des snipers Descends-les et n'oublie pas qu'on a un ennemi commun Sans les hommes de Pagan, ce sera plus simple de sécuriser l'aéroport pour tes copains du sentier d'or Ok Encore un truc, faudra que tu fasses france bas Comme un républicain qui crête à San tu te fais et Point J'ai rendez-vous avec le commandant de l'aérodrome. Et je veux pas qu'il sache que j'ai un atout dans la manche. Quand auras fini, appelle. Alors attendez, parce que là, il y a quand même des paramètres assez compliqués. Déjà, j'ai trois snipers en vue. Je n'ai pas de boîtier d'alarme à désactiver. Dans tous les cas, il faut absolument pas que je me fasse cramer. Donc là, je dois abattre les snipers. Pour le moment j'en compte que trois. Il y en a peut-être plus. Ce que je comprends pas, c'est que le mec, ce fameux Willis hein, qu'on ne connaît pas encore. Apparemment il veut voir le commandant Ah un quatrième là Il veut voir le commandant Mais, ça veut... mais alors pourquoi il a besoin d'éliminer de... tous les ennemis Puisqu'il est copain avec le commandant Je comprends pas là On comprendra hein, mais euh, là je comprends pas Alors on va commencer dans l'ordre Et de 1 Et de 2 Ok il y a 6 snipers On est dans la merde Parce que moi j'en ai encore deux, Donc 4 au total Aïe aïe aïe alors tant que les snipers ne voient pas les snipers abattus c'est l'essentiel Attendez On va faire ça comme ça Voilà bon toi tranquille Ça devrait aller Magnifique Ah j'ai vu un, un laser rouge Donc un sniper peut-être uh -huh. Alors là je suis dans une petite sauce il si, y a un boîtier d'alarme là-bas il y a un mec aussi Ah il y a des gens, purée Il oh, n'y a pas que des snipers Bon bah on va infiltrer, hein, pas le choix On va recharger En fait moi ce qui me fait peur c'est mon angoisse C'est de shooter à côté euh, Mais aussi de, de faire tomber un sniper Si je fais tomber son cadavre par exemple Bah, bah on est mort quoi Ok On peut prendre le temps qu'on veut Ah Ah non c'est un drapeau ça hein. J'ai une idée Hop Voilà T'inquiète hein J'ai eu une petite faiblesse Voilà on verra un peu plus clair Oula évite de venir vers moi toi En fait j'ai peur qu'il y ait un sniper sur le bâtiment aussi Un autre Parce que si Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi il s'agite Hein Ah ouais ouais ouais Oh non Tu vas rien faire Tu vas rien faire du tout Je sais pas pourquoi il a pris la tyrolienne Je préfère vous dire ça me plaît pas Je préfère vous dire ça me plaît pas Alors J'ai un mec en joue Enfin pas en joue mais tu m'as compris Ok Je vais pas trop parler là vous m'excuserez je ne me sens pas du tout. Ah il est là le dernier sniper. Enfin c'est pas le dernier mais l'avant-dernier. Donc j'ai bien fait de l'avoir éliminé ici le mec. Ce qui m'aurait mis un peu dans un. Dans un mauvais bail. Vous savez que j'ai une. Eh, mais je peux utiliser ma seringue hein Je peux utiliser ma seringue de, de chasse pour mettre les ennemis en surbrillance. En vrai de vrai. Le dernier sniper. Vous savez quoi, ça mange pas de pain. Où est le dernier sniper? Ah, il est là-bas au fond. Excellent. Excellent, d'accord. Et tu vois, il y a plus de monde que ce que je croyais. Donc là, j'ai eu chaud au kiki. Alors attends-toi. Bouge pas. Non. Ok. Et la seringue, elle est incroyable. Ouais il y a du monde Il y a du monde au balcon Hop Ok euh, Je sais pas combien il y a d'alarme au total aussi Ça ça m'angoisse Ça ça m'angoisse Bon on va s'occuper du sniper du haut Si c'est possible hein, bien sûr Et vraiment la seringue qu'on vient de se mettre Meilleur bail. Meilleur bail Moi je dirais que c'est la dernière alarme qui reste Mais ça m'étonnerait Et il y a trois mondes autour d'eux Ce serait dommage Et je pense même que le jaune c'est le commandant qui veut parler Willis Donc faut pas que je le tue Est-ce que vous croyez que je peux tenter un truc What Magnifique J'ai eu chaud au kiki encore une fois Ok là il y a moyen de Ça va bien se passer vous êtes prêts Voilà. Bon. Vous pouvez atterrir J'ai tuer les snipers. Bien joué Je suis en approche finale. Rejoins la tour de contrôle et appelle-moi une fois là-bas. Rendez-vous à la tour de contrôle. Ok. Bah la tour de contrôle est dégagée. N'alertez pas le commandant, bah, oui Bah il m'a pas vu le commandant. T'énerve pas, cocotte Ah. C'est gênant. Ah, ils voient bien loin, hein. ils voient mieux que les snipers en plus, hein. OK. T'inquiète, ça va le faire. Voilà. Allez. Comment je monte Par là Ça me paraît évident. Une porte Non. OK, je panique. Oh non, j'aurais dû prendre la tyrolienne peut-être. J'aurais dû prendre la tyrolienne, mais c'est pas grave, il y a des escaliers. Mais j'aurais pu prendre la tyrolienne. Allez la tour de contrôle on y arrive les amis Oh là là Et je suis en sueur un peu en vrai hein. Je suis un peu en tension Il y a des munes Pas du tout Ça va partir en cacahuète. Reste là et couvre-moi Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler Si jamais ça tourne mal Je t'envoie un signal Quel genre de signal Si je dis Ronald Reagan T'ouvre le feu et t'arrête que quand tous les méchants sont morts Ronald Reagan Très bien Oh My God. Euh. Je vais garder cette fréquence ouverte, mais fais pas trop de bruit. J'ai vraiment pas besoin de distraction. Okay. Ce mec est du genre un peu nerveux, compris Compris. Bien, c'est parti. Ok, Willis. Ah, c'est un échange de mallettes. Hmm. On sait très bien ce qui va se passer, bien sûr. Allez, je suis prêt hein, pour le signal si jamais. le matos avec moi, exactement comme t'as demandé. Changement de programme. De quoi tu parles J'ai dit changement de programme. Yuma veut que je vous ramène. Non mais tu déconnes Je peux pas faire ça, on avait un marché. Vous et votre avion, vous allez nulle part. Je vous emmène voir Yuma. Oh, on doit bien pouvoir s'arranger, non Y'a rien à arranger du tout, mon pote. Chez moi, un marché, c'est un marché. On le change pas comme ça, c'est anti-américain. Tu commences à me faire chier Tu connais un peu, Ronald Reagan c'était un président franchement cool. Et les finances américaines lui doivent beaucoup. Yuma veut que je vous ramène. Et elle a pas précisé si c'était mort ou vivant. J'ai dit Ronald Reagan. Oh putain. canarder Fais gaffe là-haut méchants arrivent par Bouge Bon allez, j'ai compris, j'ai compris, ça part en couille, j'y vais, je m'en fous. Ah oui ah, ah, c'est gênant, c'est gênant J'arrive, j'arrive, oh Willis, Willis tu vas prendre cher là Je suis là Willis, je suis avec toi Willis, s'il te plaît protège toi Je hey, suis là, je suis là, je suis là, t'inquiète Voilà, on est là Willis, on est ensemble On est ensemble À la Wangoon, qu'est-ce que tu racontes toi Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais je suis là Willy, si ces nerfs font pas grand-chose, hein. Merde, c'est gênant ça. Attends, d'où ils activent l'alarme là Ah ouais Mais non. Ah ouais ben, venez voir pour voir. Voilà, t'iras pas plus loin, mec. T'iras pas plus loin. Toi, c'est pareil, viens voir. Voilà. Ils ont un hélico Ah, mais moi, j'ai un RPG, moi. T'inquiète pas, mec. Voilà, mec. Hop il a plus de mec au mortier déjà Non mais c'est une blague Non Non c'est une blague C'est une blague ok euh, Vous inquiétez pas ça va bien se passer Je suis juste dans la merde parce que j'ai plus de munitions mais tranquille Tranquille Déjà le mec il a... Willis il est en sécurité Donc ça c'est bon je récupère ça on sait jamais Voilà euh... Oh il y a des munitions là-haut je crois Attendez, je suis un génie. Je suis un génie. La mémoire de dingue, en fait. Regarde. Et voilà. Et en plus, ils savent même pas où je suis. Ah, si. Voilà. Voilà. Bon, oh, je me prends pas mal de balles. Hein. Mais vous inquiétez pas. Je suis assez résistant. Hop, je sors le sniper. Eh hey, En vrai de vrai Allo Vous êtes tous les gars Je suis aveugle Ok je suis aveugle Je sais pas où sont les mecs Ah Dans la voiture Cachotier va euh, Ah Fallait me le dire Bon bah voilà Plutôt pas mal en l'absence de fusillades et d'explosions, j'ai bien l'impression que t'es tranquille. Viens me voir à l'entrepôt, qu'on puisse enfin discuter face à face. Ben oui, j'aimerais bien savoir quitter Willis, parce que là, à mon avis, c'est encore une histoire de drogue, hein. Pour changer, bien sûr. Rejoignez Willis et les amis. Vous, vous trouvez que je m'en suis bien sorti ou pas En vrai, de vrai, en ça. Fait 25 ans et je sais toujours pas si cette odeur vient d'une mauvaise hygiène ou de l'absence totale d'espoir. Moi, je sens rien du tout. Ça sert plus à rien que je joue la comédie. Mais alors, vous êtes qui Regarde-toi. T'as une gueule de touriste et une âme de killer. On dirait un putain de loup en costume de berger. Beaucoup mieux que le connard que je me trimbalais dans ma dernière mission. Mais, comme toi, c'était un patriote, le genre de type qui met la main sur le cœur dès qu'il entend l'hymne au match du 4 juillet. <rire> Gueule de touriste Je bosse pour l'Anglais, agent Willy Santley. L'Anglais Pour la CIA Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier Dossier dans l'avion qui va décoller. Oh, merde Hé hey, T'auras besoin de ça. Allez, ça va partir en course poursuite. Là, j'ai des souvenirs. Là, j'ai des souvenirs. Voilà. Allez, ça c'est fait. Voilà, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Far Cry 4. Bah oui. Bah oui, mais en fait, c'est pas grave. Eh. Et ici, ici, c'est d'authentique. Donc, je vous montre quand même l'échec. Hein. Voilà. Bah oui. Mais s'il y avait une voiture devant, moi, je pouvais pas faire grand-chose. Allez, reviens l'avion. Revient l'avion Je veux tout savoir évidemment sur l'assassinat du daron hein, quand même On y va Et là je m'en souviens c'est épique Typiquement une course poursuite Allez, à la GTA V est parti Est-ce que vous êtes prêts Ça va voler Wingsuit Et là on est plutôt pas mal Là on va le suivre en wingsuit Et je pense même que si tout se passe bien Nice Salut Incroyable Eh, franchement, est-ce que c'est pas épique J'aurais bien aimé voir l'avion se crasher Malheureusement, ce sera impossible euh, Ça, c'est un bug là au-dessus, hein, qu'on peut voir Ça, c'est fait Eh, j'ai kiffé Vous avez kiffé ou pas que t'as le dossier Ouais, et c'est illisible votre merde. Ah bah ça valait le coup alors. C'est censuré. Tu veux en savoir plus Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Ah, très bien. Qu'est-ce que je dois faire Je suis venu faire tomber Pagan Min et Yuma. Que les gens du coin n'arrivent pas à faire. Croyez que vous étiez les meilleurs en matière de guérilla. Je... Vous étiez... Le Sentier d'Or a pas choisi la bonne méthode. Je suis là pour leur montrer comment on fait. Phase 1, on leur donne l'aéroport. Phase 2, on s'offre les services d'un certain hey AJ Gale. C'est toi. Reviens me voir ici quand tu seras prêt. Oh, et parle pas de notre arrangement au Sentier d'Or. Ils n'ont pas besoin de tout savoir. Maintenant, tu m'excuseras, mais je dois faire pleurer Caroline. On veut pas. <rire> ouais, d'accord. de merde, c'est juste un méga-trou dans le sol <rire> Ouais bon d'accord, excellent, j'adore Avec lui je pense qu'on va se régaler Attends, toi tu tombes super bien euh... Oh attends, bouge pas Attends, bouge pas Oh merde, dommage Dommage Attends et je l'ai eu là, non Ah ouais, je l'ai eu, c'est bon Camion détruit, incroyable euh, non, bon, je... Oui tu tombes super bien toi du coup je vais te vendre ce que j'ai parce que j'ai beaucoup de choses Je vais reprendre des munitions, je vais reprendre des seringues, non c'est bon j'ai des pare-balles euh, Vous avez vu j'ai acheté tous les jetons de mercenaires même si je ne sais toujours pas à quoi ça sert euh, réellement Et puis et euh, et puis, euh, et puis, voilà c'est plutôt pas mal Donc ouais, sacré Willis, vous l'aurez compris, bon, on a tous euh, le même intérêt commun Le sentier d'or, tout comme Willis, eh ben, Et on veut faire tomber évidemment euh, la dictature de Pagadmin Sauf que Willis... He's an American man, you know, from the CIA La CIA Bien sûr, les Américains Tout ça, tout ça, mais ça revient à peu près au même Wesh, ouais, salope Pardon, pardon, je pensais pas que t'allais être violent comme ça Voilà euh, euh, C'est une vache ou c'est un tigre, ce truc-là Bref, les amis, incroyable Alors, on va pas s'en arrêter là tout de suite pour cet épisode, évidemment Puisque euh, sinon, bah, ce serait triste L'épisode est quand même plus court euh, Jusqu'ici, on aura... On aura bien rigolé Allô Alors, je vais pas chercher la merde plus longtemps euh, On a donc Willis On va pouvoir en apprendre un petit peu plus avec Willis Willis qui nous attend euh, un, un, un, un, un, un, un. Willis qui nous attend euh, Willis qui nous attend Je, je ne sais guère où, là-bas D'accord, ah j'avais pas vu, bah, de nouveau à l'aéroport euh, Qui nous appartient maintenant hein, Ni plus ni moins euh, Sauf que moi, vous voyez, j'ai un avant-poste ici École de Pranijakjat Et donc... Moi je propose qu'on y aille, comme ça au moins on débloquera déjà euh, sur le chemin pas mal de petites choses euh, Même si du coup euh, dans tous les cas on passera par là j'imagine avec les prochaines quêtes Mais c'est toujours sympa d'avoir des nouveaux coins safe et des nouveaux TP rapides Donc voilà je me dis autant le faire, ce qui est sympa aussi Quand Ishwari est parti j'ai vécu des jours sombres Oh j'étais un jeune homme cruel et en colère C'est surtout à cause de cette époque que j'ai cette réputation aujourd'hui Oui oui, j'ai assassiné des montagnes d'innocents. Oui, j'ai interdit la religion. Oui, j'ai changé la monnaie en vigueur pour que plus personne n'ait rien. Et oui, pendant quelque temps, je me suis peut-être baigné dans du sang de yak, en sniffant des rails de coke. Mais... c'est fini, tout ça. Regarde-moi. J'aurais bientôt remis le pays sur pied. Je suis en pleine forme, Jay. <rire> Ouais C'est un chic type hein Pagan hein. Bah oui hein c'est bien connu Bon je crois qu'il y a une grotte aussi en dessous Bon on s'en fiche un peu mais Pour terminer ma phrase je disais euh, bah, que c'est sympa après une mission principale De faire un petit truc secondaire Mais qui en même temps va aider euh, à la continuité euh, du scénario Voilà tout simplement Et donc c'est ce que nous allons faire à 100 mètres Le nouvel avant-poste Qui se situe déjà là en fait hein. On y est euh, Ni plus ni moins Ni plus ni moins il y a deux alarmes deux alarmes. Une ici. Et une au fond. Facile. C'est une école. Hein. C'est une école. Nous avons... Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant avec mes seringues, en vrai, de vrai, je peux... Enfin, euh, tricher quoi en fait. Je peux carrément tricher. Eh. Hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, en vrai, de vrai. Euh, seringue de survie. Hop. Regardez. Picouze. Et il n'y a pas une personne de plus. Attends, l'avant-poste est hyper facile. Ça me paraît bizarre quand même. Après, j'ai pas accès à l'alarme là-bas. C'est ça aussi le, la difficulté, c'est que j'ai pas accès à l'alarme. Là, j'ai accès à l'alarme. Mais de l'autre côté, je n'ai pas accès à l'alarme. Et moi, j'aimerais voir les deux en même temps pour limiter la casse. Patricia casse, bien sûr. Euh... Ah là, j'ai accès à l'alarme. My bad. Une alarme. Une alarme de fête. Ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. La deuxième alarme. Voilà. Donc là, il commence à paniquer. Et moi, je vais les niquer. Voilà. Mort Mort Dommage Mort Ah voilà Il y a du monde en plus Oh, oh piss up Oh purée Ok il y a plus de monde que prévu Ah ouais ouais ouais Eh hey, je me disais que ça me paraissait trop simple Je me disais que ça me paraissait trop simple Il faut que j'élimine le mortier Il faut que j'élimine le mortier a tout prix. A tout prix le mortier, il est là. Voilà. Il n'y a plus de mortier. Hop, ça dégage. Aïe Aïe Je suis là Voilà, allez Je me suis empêché dessus quand même. Hein. Parce que je m'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus simple. Je m'attendais pas à ça, vous voyez Alors, c'est ça ce qui est assez traître et assez fourbe. Euh, vous savez les... ceux avec les cocktails Molotov euh, quand on les prend avec la caméra Ils disparaissent en fait euh, Tu vois genre là il y a le petit indicateur Bon là c'est un ami mais Et eh ben, au bout d'un moment très rapidement ça s'enlève Et donc la seringue de survie Euh Non La seringue voilà afficher les ennemis en surbrillance Et eh ben, ça n'affiche pas les ennemis euh, Furtifs là avec leur cocktail de bolotov Voilà je pense que vous l'avez remarqué Et c'est absolument compliqué du coup euh, Donc forcément il y avait au moins 3 ennemis supplémentaires Que je n'avais pas calculé dans mon plan initial Bien sûr et euh, forcément bah, c'est pas facile C'est pas facile facile euh, Alors voilà bah écoutez les amis moi je me tâte en fait euh, Parce qu'on a le clocher qui est juste à côté On y va direct voilà on va prolonger l'épisode Je l'espère pour euh, votre plus grand plaisir En tout cas sachez que c'est pour mon plaisir à moi également et euh, surtout Donc euh, donc j'espère que ça va vous faire kiffer Si déjà on est à côté Autant afficher la map Vous voyez débloquer la carte et donc euh, Récupérer directement ce clocher qui est juste là En plus hein, vraiment vous voyez ça paraît loin et en fait non c'est à côté je, je répète ce que je dis depuis le début de l'aventure Mais la map est petite Mais donne des impressions de grandeur Ce qui est juste absolument génial Voilà euh, Far Cry 6 par exemple la map est gigantesque Mais elle est gigantesquement vide Elle est magnifique mais elle est vide Là c'est différent euh, T'as l'impression que, bah, après, tu cours moins vite aussi En fait c'est ça regardez En fait on, on se la traîne En fait voilà on, on se la traîne Et du coup ça, ça rajoute ses effets de grandeur Alors qu'en fait c'est vraiment petit et, euh, et c'est vraiment que du plaisir. Et donc dans le prochain épisode, je pense qu'on ira retourner voir Willis. Hein, Puisqu'on vient à peine de le rencontrer, ça peut être sympa d'en apprendre un peu plus. De savoir le charabia qu'on a découvert. Vous savez, les papiers qu'on vient de récupérer de, de l'avion. Notre père, comment ça se fait qu'il s'est fait assassiner Moi, je pense qu'il s'est fait assassiner par euh, la CIA ou quelque chose comme ça. Un accord, un truc comme ça. Je, je, je pourrais être honnête avec vous, je m'en souviens absolument plus du tout de cette partie du scénario. Euh, puisque j'y ai déjà joué, donc c'est assez rigolo. Salut toi Euh. Du coup voilà J'ai hâte d'aller voir Willis Dans le prochain épisode Mais pour le moment Ah attendez Comment je fais pour récupérer le Je vais récupérer le coffre moi là-bas Comment je fais Parfait Regardez bien Voilà Manuel de jeu Manuel de jeu Ubisoft j'imagine Avec un petit code promo euh, Eneba c'est ça Alors Bon, y'a que des gentils ici, c'est parfait. Voilà. Un plaisir, comme d'habitude. Chaque tour radio unique, je le rappelle. Après, vous avez vu, y en a pas non plus des 100 et des 1000, hein. y Y'en a un total de euh, je sais plus combien. On va le voir juste après, quand on va débloquer celle-ci. Bien que je crois qu'on est à la moitié, du coup, comme on avait dit. Me semble-t-il. Euh... Oui, oui, attention, il faut faire attention. Tu fais bien de le dire. Euh, je crois qu'il faut que je passe là. Ouais. Que je grimpe ici, bien sûr. Les escaliers faciles hop ça dégage Je... euh... Et puis l'échelle bah oui Pourquoi se casser la tête finalement Ding ding ding dong Oh. Non non non non Je ne veux pas prendre l'air Je sais que c'est mon devoir envers le roi mine d'obéir et de rester à mon poste Mais j'étais seul de surveillance lorsqu'un camion de rebelle est arrivé Et a balancé une cage de serpents dans la tour J'abandonnerai mon poste en haut d'une tour pleine de serpents Tous les jours s'il le fallait Si vous lisez ça c'est que vous êtes plus courageux et plus fou que moi Que le roi ait pitié de mal acheter ah! Enfin, un soldat méchant qui a abandonné. Méchant! Nous, on est des gentils! <rire> Comme l'a bien vulgarisé Willis, notre nouvel ami. Voilà, 9ème clocher sur 17. Donc, bel et bien, plus de la moitié. Let's fucking go! Oh! On dirait un nom allemand, de la façon que j'ai dit, mais ça s'écrit pas pareil. Entrepôt de Sunny and Prime. Ça s'entraîne à se bagarrer, c'est bien, c'est parfait. Prêt pour euh, la scène finale. Et les ruines de Tzouté. Les ruines de Tzouté. Gratuit au comptoir, d'un petit fusil à pompe euh, de canon. Yeah. Nouvelles activités incroyables. Eh, vous embrouillez pas quand même, euh, hein Faut pas s'embrouiller, hein Ici, c'est... Euh... Ici c'est que le plaisir Bref Chaque fin d'épisode il fait nuit C'est incroyable J'espère que vous l'avez kiffé celui-ci hein Vraiment si c'est le cas Le like on n'oublie pas Le commentaire Qui fait toujours plaisir Et l'abonnement Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Je ne sais pas Peut-être euh, d'aller voir Willis Ce qu'on va faire donc euh, Eh bien dans le prochain épisode Les amis On débloque à la carte Et on se retrouve demain à 16h Pour la suite de l'aventure C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde